Les Réos, regardez cette vidéo, le message est incroyable On peut apercevoir un petit poisson qui se bat pour atteindre son objectif Qui se bat pour atteindre ses rêves Et comme ce petit poisson, il aimerait que toi aussi Tu te battes pour atteindre tes rêves et tu te battes pour atteindre ses objectifs Regardez tout autour, tous les poissons ont abandonné Mais lui il a continué, il s'est battu, il a persévéré pour monter jusqu'en haut Et même à contre-courant, et même quand il était fatigué Il a continué, et est arrivé jusqu'en haut Le chemin et le combat n'étaient pas terminés Il a dit encore se battre et redoubler d'efforts Pour arriver jusqu'au bout du tunnel Donc comme lui, je veux que tu te battes toi aussi Let's go